Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube. Je me présente, je suis Louis Bouteau, ingénieur commercial Newfield IT. Quel est le thème de la vidéo iCopy e PDF Pro. 6 personnes sur 10 disent avoir besoin d'un outil PDF, mais seulement 1 personne sur 10 dispose de cet outil. Aujourd'hui, on estime le coût de recréation d'un document PDF à environ 250 euros, ce qui représente environ 5000 euros par an et par employé. Mais aujourd'hui, faites des économies grâce à iCopy e PDF Pro. Mais à quoi ça sert Pour répondre à cette question, je vous propose désormais de passer à la démonstration. Vous pouvez désormais convertir vos documents en un clic en différents formats comme Word, Excel, PowerPoint et bien d'autres encore. Ici, un document entièrement éditable en format Word. Une édition avancée vous permettra également de pouvoir modifier directement tous vos documents depuis l'application eCopy PDF Pro. Soyez désormais connectés directement depuis vos applications cloud comme OneBase, NetDocuments, Dropbox ou encore SharePoint. Assemblez vos documents en combinant une multitude de fichiers au sein d'un porte-document PDF. Sécurisez vos documents en y cryptant le contenu, en modifiant le droit d'accès via un mot de passe ou en déléguant la permission. Augmentez le contrôle de vos documents avec la mention tampon, approuvé, reçu, etc. indiquant l'utilisateur, l'heure et la date. Gardez le contrôle total sur vos documents en y insérant une signature électronique. Vous avez donc pu voir que grâce à cette démonstration et à cette vidéo, eCopy BDF Pro vous permet le contrôle, l'assemblage, une connexion directe au cloud. La modification et le traitement. Et enfin, la sécurisation de vos documents. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter à info.newfieldit.fr Pour voir ou revoir la précédente vidéo, cliquez sur l'écran derrière moi. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Newfield IT. A bientôt